À toutes et tous, très heureuse de vous accueillir chez nous ce soir. Euh, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Marcotullio, avocate, mais aussi euh, mon ami de longue date maintenant. Euh, donc euh, Manu, si tu veux bien, puisque j'ai la joie de pouvoir t'appeler Manu et de te tutoyer sans masque en plus, est-ce que tu veux bien te présenter euh, oui, avec grand plaisir. Merci en tout cas de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'inaugurer ce nouveau format d'actualité. Je trouve ça top. Bravo. Merci. Euh, Manu, Emmanuel, Emmanuel Marco Tullio, avocate en droit du travail, au sein du cabinet Jury Act, qui est un cabinet d'avocats nancéens. Euh, je fais quoi, moi J'imagine que c'est la question de C'est un peu l'idée. <rire> <Yeah. rire> Alors, je suis avocate en droit du travail, euh, et je fais particulièrement du conseil. Alors là, j'ai tout dit et rien dit. Euh, le conseil en droit du travail, c'est quoi C'est très vaste. Euh... Le conseil assez ah, perturbant. Hein. J'avais dit le live, je risquais <rire> je... de partir en cacahuète. Mais non, tu ne vas pas partir <rire> en cacahuète. Et avant de te laisser continuer, euh, vont, nos invités ont le choix de la boisson. Hein, et d'ailleurs, euh, très aimablement, ils l'apportent. Euh, du coup, toi, tu nous as apporté du champagne. Oui. Et euh, je vais te demander pourquoi du champagne. Et pendant que tu vas répondre, je vais gentiment nous servir un verre. Ouais, ça, ça va détendre tout le monde. C'est sympa. Champagne, pourquoi Parce que. Euh, chez moi, euh, le champagne, ça porte bonheur. L'idée, c'était voilà, essayer de te porter bonheur, de porter bonheur à Corpédia euh, dans ce nouveau format, encore une fois, euh, d'actualité. Et comme tu n'es pas rapide pour le champagne, <rire> je continue. Vas-y, euh, continue. Du coup, conseil en droit du travail, alors c'est vaste. Ce bruit, je l'adore. C'est aussi pour ça que <rire> j'ai choisi le champagne. Euh, conseil en droit du travail, c'est très, très vaste. Euh, ça va de la rédaction d'un contrat de travail qui peut s'avérer touchy à euh, la mise en place d'une procédure de licenciement. Euh, on, on écarte encore avec euh, la gestion des représentants du personnel ou euh, des thématiques un petit peu plus d'actualité, euh, rédaction d'accord égalité hommes-femmes ou télétravail. Donc tu vois, on est, euh, on est très très large. Euh, L'accompagnement que je fais, euh, c'est un accompagnement que je fais auprès de chefs d'entreprise, managers, RH, qui ont besoin d'être assistés, qui ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir se décider, parce que le droit du travail, c'est une matière de décision. Tu nous as servi qu'advers Alors, <rire> celui-ci est pour toi. Je sers tout de suite euh, la régie. Et me voilà toute seule <rire> Et comme ça, ils vont pouvoir enchaîner avec les questions suivantes. Exactement. Et tu auras la force d'y répondre. my goodness. Santé. On trinque Santé. Allez, médiatisme Et alors, il faut que je regarde. Il faut que je boive, que je regarde. Du coup, ton, ton métier, euh, tu nous dis que tu es avocate en droit du travail. Euh, le droit du travail, ça concerne aussi bien les employeurs que les salariés. Euh, J'ai envie de dire, quelle est ta spécialité euh, Quels sont tes clients particulièrement ouais. Alors mes clients, c'est de la PME, c'est de la TPE, c'est euh, de la boîte qui va euh, aller de 1 salarié à 100 salariés. Mmh. L'idée, c'est vraiment d'être euh, un partenaire du dirigeant pour vraiment l'aider dans la gestion sociale euh, de sa boîte. Ok. Et du coup, sur le sur le sur l'aspect accompagnement, euh, le raccourci, j'ai envie de dire, euh, facile, euh, c'est qu'en gros, tu représentes les patrons au prud'homme pour virer des gens. Non. Non. <rire> non. Euh, alors, non, non, non. Vraiment, ce que je fais, c'est... Euh, J'interviens au quotidien. C'est-à-dire que tu m'appelles, tu as un problème... Euh, je n'ai pas de problème avec mes collaborateurs. Ils sont derrière, je <rire> n'ai aucun problème avec mes voilà. collaborateurs. Euh, alors, on prend quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, voilà. Hein. Monsieur X. Monsieur X m'appelle et me dit, euh, voilà, j'ai un souci avec euh, mon cadre. Euh, il n'est plus du tout dans la vision de l'entreprise. Euh, ou alors, euh, j'ai euh, un magasinier que j'ai chopé en train de fumer dans la réserve. Enfin, voilà, c'est ce genre de problématiques qui interviennent au quotidien et qui nécessitent une réaction immédiate à ce moment-là, quand tu es chef d'entreprise, tu peux être un peu perdu. T entends ce qu'on ce qu dit à la radio, tu vois, tu, tu lis des choses, tu te fais une idée de ce que tu dois faire. Néanmoins, le droit social, c'est tellement risqué que tu ne sais jamais où tu vas mettre les pieds. Mmh. Donc, tu as besoin d'en échanger avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est moi. Tu m'appelles, on pose les choses. Alors, j'ai peut-être cette particularité-là, je vais replacer la problématique dans un contexte. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire direct, oh, on le sort, oh, voilà, on licencie. Je vais replacer, je vais, on va discuter, je vais te poser tout un tas de questions. C'est qui C'est quoi euh, Qu'est-ce qu'il fait dans la vie qu Qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce qui a pu générer ce fait-là Qu'est-ce que, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'il traverse en ce moment Est-ce qu'il a une difficulté qui pourrait expliquer que euh, dans la boîte, ça ne fonctionne plus Et du coup, le conseil va être totalement différent. Soit il a déconné et euh, ok voilà, euh, il y a un moment quand on déconne, bah, il peut il y avoir sanction. Il hein euh, et soit à l'inverse, il y a une difficulté, il y a un dysfonctionnement qui peut être remonté. Et dans ces cas-là, tu adaptes, euh, je sais pas, une procédure ou alors tu vas aider ton collaborateur parce que euh, bah, tu estimes qu'il faut aider tes collaborateurs aussi, même si ça peut être de l'ordre de la vie privée. Enfin, ça, peut, ça peut arriver. D'accord, mais euh, c'est un peu éclairant sur ta spécialité, puisque, encore une fois, on, a, on peut en tout cas avoir le, le raccourci euh, un peu facile. Ouais. Euh, la question suivante, j'attends derrière la régie parce qu'ils ne m'ont pas affiché encore. <rire> Je vais peut-être avoir des problèmes finalement avec mes potes. <rire> une avocate qui ne plaide pas, ça, ouais. ça reste une avocate Oui, alors on n'est pas des avocats au rabais. On est euh, nombreux à ne pas plaider. Ça veut alors, dire que euh, ceux qui plaident sont des avocats rabais Non, non plus, <rire> mais souvent, le raccourci est de dire « Ah, tu ne plaides pas, tu n'es pas vraiment un avocat. Euh, » Oui, c'est ce que je viens de faire. Voilà. Euh, alors, on est de vrais avocats, on a une formation d'avocats et on a une vision euh, différente, puisque on, on a tous, euh, normalement, ça dépend des spécialités, mais on est tous plus ou moins passés par le contentieux. Donc, pour ma part, euh, les prud'hommes. Et euh, cette, euh, ce passage par les prud'hommes te donne une meilleure appréciation du risque. Tu sais ce qui peut se passer aux prud'hommes, mais tu décides que toi, tu restes dans ta partie euh, conseil, puisque c'est une... Euh, moi, ça occupe toutes mes journées. Hein. Très clairement, je n'ai pas le temps de faire autre chose. Euh, et alors là, j'ai fait un, un petit 160. Je reviens à la question. Une avocate qui ne plaide pas Oui, une avocat, un avocat peut ne pas plaider et conseiller. Le conseil fait partie du job. Donc si je comprends bien, j'allais dire le passage au prud'homme, qui est presque euh, bah, l'endroit où il va y avoir sanction, que ce soit euh, pour un parti ou, ouais. ou pour l'autre, euh, c'est euh, une fin, voire c'est presque, euh, attention, un, un échec de, de finir au prud'homme, et tu penses que le conseil est l'accompagnement euh, d'un avocat en droit mmh. social. Euh, doit permettre d'éviter, justement, d'aller plaider. Tout à fait, ouais. Pour moi, une fois qu'on en arrive au contentieux, c'est que c'est foutu on a échoué quelque part. D'accord. Logiquement, euh, tu ne tu peux pas toujours éviter le contentieux. Aujourd'hui, on a quand même un développement de tout ce qui est euh, médiation euh, et ce qu'ils appellent les MARD. Enfin, en tout cas, c'est tous les systèmes, tous les dispositifs qui permettent d'essayer de négocier et de ne pas aller au contentieux, de ne pas aller au conflit. Donc aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a des dispositifs qui existent pour éviter d'aller au contentieux. Et quand tu arrives au contentieux, c'est vrai que c'est foutu. Enfin, moi, je dis toujours... Euh, euh, personne n'a gagné, de toute façon. Le salarié a, gagné. a perdu son personne emploi a dans a gagné, la plupart des exactement. cas. Et, et euh, c'est coûteux. Alors parfois, il y a quelques cas où psychologiquement, c'est important d'y aller. Certains salariés ont besoin de voir reconnaître quelque chose par un tribunal. Donc là, on dépasse, euh, on dépasse le juridique. Si, si quelqu'un a besoin que soit reconnue une situation de harcèlement moral, par exemple... Euh, on bascule sur l'aspect humain et psychologique de la chose. Et, et des fois, tu as des dossiers, euh, ce ne sont que des dossiers de principe. Un employeur qui veut absolument euh, se battre contre un salarié qu'il pense euh, être en situation abusive... Tu vois, il ne va pas comprendre pourquoi euh, il lui en veut à tel point. Il va se battre jusqu'au bout pour que quelqu'un vienne trancher cette situation. Donc, c'est valable en plus d'un côté comme de l'autre. L'aspect humain psychologique euh, peut, peut exister tant chez le salarié que chez l'employeur. Ok. Du coup, ça, ça fait une transition euh, superbe avec la question suivante. Euh, Est-ce que tu constates une évolution dans la typologie des contentieux entre les salariés et les employés sur les dernières années quand, quand je note sur les dernières années, évidemment, je pense à la crise du Covid qui a quand même bouleversé euh, les gens, les organisations, les structures. Oui. Alors, le, le Covid a, à ma connaissance, pas encore atterri trop euh, au niveau du prud'homme. Néanmoins, dans les contentieux, dans les entreprises même, on a effectivement euh, des, des contentieux, des crises liées au Covid on a euh, des disparités entre les salariés qui n'ont pas géré le Covid de la même manière. Le cas le plus fréquent, c'est euh, certains salariés qui sont restés dans l'entreprise, qui ont travaillé, mmh. et d'autres qui ont profité ou subi, ou je ne sais pas quel mot utiliser, parce en que, tout cas, qui étaient, hors, qui étaient hors, euh, hors, structure, truc, hors structure, hors travail. Et on se retrouve avec deux espèces de clans qui aujourd'hui se retrouvent dans les mêmes locaux et qui se fightent. Donc, en gestion humaine, c'est compliqué. Et euh, en tant qu'employeur, logiquement, tu ne devrais pas prendre ces considérations-là en, considé en compte. Et néanmoins, tu es obligé de le faire parce que tu dois comprendre ce salarié qui était resté, qui s'est donné à fond, qui s'est investi, pour qui c'était compliqué. Et ce salarié qui, potentiellement, alors, euh, si on prend le, le cas le plus légitime, qui était peut-être un salarié vulnérable, mmh et qui euh, a dû euh, rester à la maison et ne pas travailler et qui peut-être a profité euh, un petit peu plus de la situation et qui était euh, en dehors de l'entreprise. Tu dois comprendre ces deux personnalités-là et quand ces deux personnalités-là se retrouvent de, dans l'entreprise et euh, il est possible qu'elles ne qu s'entendent plus, tu dois gérer ce conflit-là dans l'entreprise. Donc, c'est à toi, employeur, de faire en sorte que deux humains qui n'ont pas du tout euh, les mêmes sensations, les mêmes émotions par rapport à une situation pour laquelle il a lui-même ses propres sensations, mmh. c'est à lui de gérer ça et de faire euh, que ce petit monde-là tourne bien et correctement. Donc, si l'objectif, c'est de ne pas aller justement jusqu'au jusqu prud'homme, en tout cas jusqu'au moment où on est en contentieux mmh. et qu'il faut plaider et que tout le monde va mmh. avoir mal… Euh, et si je comprends bien, il s'agit de mettre des problématiques euh, humaines dans des cadres juridiques. Et toi, c'est ton métier. C'est mon métier, oui. D'accord. Du coup, on va pouvoir passer à la question suivante, qui va apparaître par magie. Ah, elle est bonne en plus, celle-là. Et l'humain derrière le métier, euh, comment tu sens le... le l'humain d'un côté comme de l'autre, employeur comme salarié, par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a traversé, et est ce que ça représente comme, comme j'allais dire, comme difficulté, ou en tout cas ouais. comme obstacle supplémentaire Alors, c'est vrai que c'est une question euh, qui, euh, qui est très à la mode. Euh, en tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est que tant du côté employeur, donc employeur, chef d'entreprise, que salarié, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol parce que ça fait deux ans que tout le monde est contraint à suivre tout un tas de Directive. réglementations, directives et tout ce que tu veux. Euh, donc ça, c'est très fatigant, c'est usant. Et au-delà de ça, euh, tu as des salariés qui ont pris le temps de se poser un peu. Parfois, hein, je ne généralise pas parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tu as différentes hypothèses. Tu as le salarié qui a pu profiter euh, de la situation Covid pour se poser chez lui, euh, réfléchir à sa vie, au sens qu'il trouve dans son métier. Euh, il se peut qu'il n'en trouve plus. Donc, dans ces cas-là, euh, il pense à une reconversion. Et tu as, de l'autre côté, le salarié qui s'est euh, défoncé pendant le Covid parce qu'il n'y avait pas le choix, il y avait surcharge de travail, euh, diminution euh, des collègues qui étaient malades, euh, touchés par le Covid, etc. Euh, et qui, lui, n'en peut plus non plus et qui a besoin de se poser. Euh, ça, c'est les deux grandes typologies de salariés, alors aux extrêmes. Et puis, tu as au milieu euh, bah, les salariés qui, euh, sur qui tout glisse et, euh, et puis qui s'adaptent, et puis pour lesquels c'est cool, mais sur lesquels aujourd'hui, il faut compter. Parce que tu as ces deux extrêmes-là qui euh, et bah, se posent des questions et potentiellement peuvent quitter euh, le navire. Mmh. Euh, et du coup, ceux du milieu, ceux qui restent, ceux qui sont restés euh, plutôt impassibles et qui ont vécu la situation de manière... Euh, Normal, qui n'ont pas été trop affectés, aujourd'hui, c'est sur eux que ça repose. Et les employeurs, humainement Et les employeurs, humainement, ça devient compliqué parce qu'il faut gérer tous les salariés, toute leur, euh, allez, leur crise existentielle, donc ce n'est pas forcément euh, le rôle de l'employeur non plus. Et l'employeur n'en a pas Et lui, il n'en a pas. Aujourd'hui, il, euh, il y a effectivement, euh, il y a cette question qui n'est pas posée. L'employeur, comment va-t-il Le chef d'entreprise, comment il va aujourd'hui bah, Du coup, je te le demande. Ouais. Alors, <rire> comment il va C'est pareil. Euh, moi, je vois dans la clientèle, on a une grosse partie euh, des clients chefs d'entreprise qui sont fatigués. Euh, dont euh, la famille a été compliquée, parce que pour eux, c'était compliqué aussi. Qui se sont aussi posés des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je subis ça Comment je m'en sors Comment je fais tourner la boîte Comment je fais vivre ma famille derrière ?» euh, Et ces questions-là, elles n'ont pas été posées. On a pris en considération les difficultés des salariés, à mon sens, mais pas celles… Euh, je tapais dans le micro. Et, euh, et pas celles… Je serai punie. Euh, et euh, et c'est vrai que l'employeur, je trouve qu'il a été mis un peu de côté on n'a pas mesuré ce que ça pouvait créer chez l'employeur, chez le chef d'entreprise. Je préfère dire chef d'entreprise parce que là, on, on sort de la casquette employeur. Le chef d'entreprise, il a dû euh, faire preuve de résilience tout au long du Covid. Et là, on en sort pour certains, mais pas pour tous. C'est compliqué. Euh, et cette résilience, elle a un coût. Beaucoup sont fatigués. Euh, beaucoup euh, ont décidé de vendre. Je trouve qu'il y a énormément de, de, de ventes et rachats de boîtes en ce moment. Euh, la plupart, ce sont… Euh, alors, je, vraiment, là, je vais parler que de ce que je vois. Euh, la plupart, ce sont des chefs d'entreprise euh, qui euh, devraient arrêter d'ici 10 ans. Et qui se posent la question et qui se posent la question aujourd'hui d'arrêter. Parce qu'ils sont fatigués. Et du coup, toi, comment tu fais pour encaisser tout ça parce que, en fait, tu as, as tout. Tu es réceptacle à la problématique ouais, de salariés, ouais. réceptacle à la problématique ouais. d'employeur, et tu es toi-même ouais. <rire> employeur <rire> et chef d'entreprise. Le champagne aide. Le champagne, non, non, non. ce pas bien. C'est pas bien, la consommation d'alcool, euh, modération. Non, alors après, euh, ce... moi j'aime ça. J enfin, j'aime ce métier-là pour ça aussi. C'est le côté humain du métier qui m'attire. Euh, m... Oui, je suis réceptacle. Euh, après, il faut faire euh, la différence entre tu me livres euh, tes impressions, tes émotions. Je les absorbe pas. Je Ouf. les garde pas pour moi. Un peu. <rire> Un peu. Bon, ok. Euh... Ne me mens pas. <rire> <rire> mais, non, mais forcément, tu en absorbes une partie, mais euh, tu évacues l'autre aussi. C'est-à-dire que, heureusement, le rire fait partie du quotidien. C'est-à-dire que avec mes associés, euh, nos collaborateurs, on rit. Le rire fait, permet d'évacuer une grosse partie euh, du stress et effectivement euh, du côté anxiogène, euh, du fait de recevoir les émotions des clients. Euh, Au-delà de ça, euh, bah, je, il faut faire, pour ma part, hein, le sport. Le sport, le sport, c'est une évidence. N'est-ce pas <rire> euh, C'est important. Et puis, euh, et puis euh, il ne faut, faut pas rester seul dans son coin, il faut en parler. Euh, moi, j'en voilà, on continue à, à parler des difficultés avec les associés. Et le fait d'évacuer entre nous, ça permet de, eh ben, de faire sortir tout ça. D'accord. Sur la question suivante, euh, on voulait évoquer avec toi... L'avenir du métier d'avocat Et particulièrement, du coup, la question, elle est à, à tiroir. Euh, l'avenir du métier d'avocat euh, versus les, les offres euh, conseils juridiques, avocats en ligne euh, Ouais, alors je ne vais pas me faire des copains, je crois, sur cette question. Euh, mais bon, je n'ai jamais été réputée pour me faire des copains non plus. Bah, euh, ça dépend. Ouais. Alors, l'avenir de la profession. Euh, je pense qu'on va se diriger vers euh, un métier d'accompagnement de qualité euh, en social. Hein, je parle uniquement pour ma partie. Euh, je crains, euh, crains qu'effectivement, certaines formes d'exercice de la profession, style plateforme, Internet, etc., où tu euh, poses ta question et... Euh, oui, et tu as t la réponse, box, euh, euh... Ouais, ça. As ta réponse dans les 30 minutes. Euh, je, je crains que ça attire beaucoup de monde parce que financièrement, c'est très intéressant. On va pas se mentir. Néanmoins, euh, l'accompagnement que je peux faire et que d'autres de mes confrères font euh, de la même manière est beaucoup plus qualitatif. Puisque, comme je te disais, ce n'est pas tu me demandes... Euh, Imaginons sur Internet, euh, « Bonjour, je voudrais un CDD de la telle date à telle date euh, pour mon salarié. » Ok. On te, re, on te livre ton CDD euh, presque instantanément. Oui. Voilà. Euh, si tu viens me voir en me disant euh, « Manu, je voudrais un CDD, bah, je vais te poser des questions. Et pourquoi ?» T'es chiante. Ouais, je suis une vraie chiante. <rire> Mais ça, c'est pas nouveau. <rire> hein <rire> je, je vais te demander pourquoi. Et ça ne va pas être juste pour t'emmerder ou pour euh, être curieuse. Euh, je vais te demander pourquoi, parce qu'il y a des cas dans lesquels on peut faire des CDD et des cas dans lesquels on ne peut pas faire de CDD. Donc, je vais te, te border euh, le recours au CDD. Tu fais du risque préventif. On est bien d'accord. Bien. N'est-ce pas Et toi, euh, ta carrière, ton, ton métier, euh, on est sur des, des professions… Euh, alors, je vais ratisser large, hein, mais… Euh, Libéral en général, euh, médecin, pharmacien, oui. avocat, euh, notaire, euh, qui, euh, tu fais tes études, tu commences ta carrière, euh, tu t'associes ou tu t'installes, oui. et puis tu tires gentiment jusqu'à la retraite, tu vas dans ton cabinet, on n'en parle plus. Euh, tu penses être dans cette, euh, dans cette dynamique ou tu penses que ça va muter et que euh, ton métier aujourd'hui sera peut-être pas ton métier à, euh, à moyen ou long terme alors, je pense que à moyen terme, il le sera. Euh, mes clients sont passionnants. donc euh, Ça, c'est cool, c'est cool. Non, mais c est, c est, mes clients sont passionnants. Donc, euh, euh, j'aime mon métier, j'aime les accompagner. Et ça, c'est mon ADN. Donc, ça restera encore euh, un, un long moment. Euh, néanmoins, euh, je n'aspire pas qu'à ça ça ne me satisfera pas jusqu'à... Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on est en retraite quand on est avocat, mais à mon avis, pas tout de suite... Hein, <rire> ouais, euh... Enfin là, pour là, tout le euh... tout euh... monde, c'est ouais, suite. Je crois qu'on est encore pas moins bien le tout. Encore moins bon. bien. Euh, L'idée, euh, c'est d'agrémenter euh, ce que je propose à mes clients. Euh, je, je me dirige en tout cas vers un accompagnement qui se veut plus global. Euh, quand on vit des situations juridiques telles qu'un rachat de boîte, euh, une fusion de boîte, un mmh. déménagement, il y a un moment, il y a un accompagnement à la transition qui doit, qui doit être effectué pour que l'opération fonctionne de manière optimale. Euh, C'est ce vers quoi euh, je tends aujourd'hui, faire un accompagnement plus global à la fois de l'opération et à la fois des personnes. Euh, alors, c'est compliqué parce qu'on est censé rester dans du juridique et là, on, on dépasse le juridique, euh, on un dépasse le cadre. Néanmoins, c'est quelque chose qui est, euh, qui est nécessaire. Les... Ça se fait. Ça se fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas. On le fait. Donc finalement, euh, j'allais dire sur le raccourci de l'inconscient collectif, un avocat, ça plaide, il y a un, une victime et... Euh... Et ouais. un coupable, euh, avec un certain nombre de, de, bah, de peines et euh, mm. de coûts euh, à ça, ou de gains, mm. euh, tu, tu envisages toi ton, ton évolution de carrière sur un, un assouplissement et une adaptation, donc tes connaissances juridiques mm. adaptées de manière préventive et euh, plus globale, générale, avec des ça. considérations oui. humaines. C'est ça. C'est cool. C'est cool. Hein. Bah souris, c'est pas grave. <rire> Ouais, oui, ouais. Non, il y a ça. et euh... ouais, Je regarde la question, mais non, on n'y est plus. Euh... Et puis, il y a l'aspect formation en parallèle. Euh... Là, aujourd'hui, on est dans une démarche Calliope euh, au cabinet. Et l'idée, c'est de former nos clients parce que euh, ça me paraît important, compte tenu de toutes les légendes urbaines qui rôdent autour euh, du droit du travail, de former les clients et de leur donner des clés pour... Euh, et eh bien, mieux appréhender le droit social, euh, tout simplement. Donc, avocate à vie, mais sans forcément plaider. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je check la régie. Ouais, on est bon. <rire> eh bien, écoute, Manu, merci beaucoup d'être venu répondre merci à nos toi. quelques questions. Euh, je rappelle le nom du cabinet Jury acte, donc droit social, euh, droit des sociétés, droit, droit des, des affaires, familles. affaires et euh, contentieux en général. Et contentieux en général. On n'hésitera pas à mettre les, les coordonnées du cabinet. Euh, encore merci et maintenant on peut boire un coup détendu. Ouais, allez, merci Bonne soirée à, toi. à tous, à bientôt. Tchim.